Attention, cette vidéo risque de contenir du spoiler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les animés. Alors, la différence entre les animés et les mangas, c'est que le manga c'est le format papier et l'animé c'est le format bah, dessin animé. D'où le titre animé. Et aujourd'hui on est là pour faire un petit top 25 des animés que j'adore, que je préfère, que j'ai adoré regarder. J'ai dû faire un choix, en retirer certains, en regrouper d'autres, par exemple Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Ouh tout est réuni en Dragon Ball Z, Naruto, Naruto Shippuden, Bruto. tout est réuni en un seul, pareil, parce que sinon c'est le bordel, on va se retrouver avec, euh, ben, peut-être des fois 5-10 fois là, le même animé, donc du coup j'ai préféré regrouper pour que ce soit un peu plus varié. Donc voilà, j'ai plein de passions. les mangas en font partie, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur cette chaîne, du coup je me suis dit que de temps en temps on va peut-être parler un peu manga, un peu animé, et quoi de mieux que de commencer donc par mes goûts personnels, alors ce top est subjectif, c'est que mon avis, je vous préviens donc à l'avance, et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le 25ème. Et on commence avec Fruit Basket, alors un manga pour Nana. Alors je dis pour Nana parce que bah c'est euh, un shoujo de base, donc c'est pour les filles, voilà. Hein, ça raconte l'histoire d'une fille qui se retrouve dans une maison, là où il y a des garçons qui peuvent se transformer en les animaux du signe du Zodiac chinois, le chien, le rat, le chat et compagnie. Une fille avec plusieurs mecs dans une maison, voilà. Numéro 24, on a Clémore. Alors là, c'est un animé qu'en fait, je n'ai pas aimé. Mais pourquoi il est dans Stop ce C'est parce qu'au moment où il est sorti, bah j'étais au lycée, il y avait une vague de... de... de... de... une vague de quoi Une vague de popularité sur ce manga, enfin sur cet anime, pardon, faut que je... Je vais dire manga des fois, je suis désolé, sur cet anime qui fait que c'était le plus beau qui venait de sortir, c'était magnifique, je m'y suis mis, je l'ai trouvé effectivement magnifique lors de sa sortie, mais je crois que j'ai pas accroché entièrement, je suis même pas sûr d'avoir vu en entier l'anime. Numéro 23, Sword Art Online. Alors là, c'est un animé que j'ai vu très tardivement et qui m'a été conseillé par Marvin, parce que j'aimais bien beaucoup cool le côté MMORPG et animé, et du coup, en fait, j'ai quand même pas mal apprécié, même si, j'avoue, j'ai regardé que la première saison, enfin, si on peut appeler ça saison ou arc, c'est-à-dire une fois que, eh ben, attention, spoil, une fois qu'ils sont sortis du premier monde, et qu'ils arrivent dans le deuxième où il y a des ailes et des fées, ça a été moins mon délire, du coup, j'ai moins apprécié. Numéro 22 Vampire Knight. Là aussi, un truc pour une fille, mais bon. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié Vampire Knight. On me l'avait beaucoup conseillé, pareil quand j'étais au lycée. Euh, c'est des filles qui m'ont conseillé, oui, j'avoue, j'avoue. Mais j'ai beaucoup aimé le délire un peu vampire, mignon, tout mignon. Euh, enfin bref, c'est de l'animé quoi. Numéro 21 Toriko. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le domaine que j'adore, c'est l'exploration et la cuisine. Du coup, bah Toriko est dans stop parce que bah il mélange un peu les deux. Il est combat assez sympathique, les personnages sont attachants, rigolos. Numéro 20 Sakura Card Captor. Bon, alors ça, ça passait sur M6, pour ceux qui se souviennent. Les plus vieux, on va dire, parce que c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent pas quand j'en parle autour d'eux. Mais sans compte l'histoire d'une fille qui pouvait capturer en fait des créatures pour s'enfermer dans, ses... dans des cartes. Parce que c'est les cartes de Clos. elle les avait libérées d'un livre magique. Enfin bon, c'est du magical girl, mais je trouvais ça stylé déjà pour l'époque. Et quand je le revois de temps en temps, j'aime bien. Parasite, alors ça, c'est un animé que j'ai découvert il y a un an, que j'ai beaucoup apprécié, et je me suis régalé devant. Alors on m'avait dit attention, c'est gore, c'est. il n'y bon, a plus gore plus tard. Full Metal Alchemist. Alors là, c'est un autre délire complet. C'est-à-dire que je sais qu'il y a le Brotherhood qui est sorti. Et moi, je suis un fan des premiers. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On sait que Brotherhood est beaucoup mieux parce bah, qu'il suit le, le manga de base. Sauf que ben moi, j'ai pas aimé le manga de base. Et ce top-là, c'est sur les animés. Mais on fera un top aussi sur les mangas. On y reviendra. Numéro 17, Food Wars. Alors là, pour Food Wars... Euh, pareil, j'ai découvert assez récemment, et j'ai énormément apprécié le délire un peu... Euh... Oh mon dieu, il a fait une sauce tomate Et euh, ça m'a fait triper, du coup, ben... J'aime bien, puis il y a de la cuisine, les jolis plats, et surtout, ça donne faim. Numéro 16, Naruto. Alors là, j'aurais mis Naruto, Naruto Shippuden, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Boruto, que je n'ai pas vu, qui ne m'intéresse absolument pas, parce qu'en fait... L'intérêt que j'ai eu pour cette série... Euh... C'est pire que le Titanic, pire que tout, tous les crashs qu'il y a eu aériens. C'est à mes yeux, Naruto, ça a été un peu gâché, c'est dommage, mais c'est mon avis, c'est subjectif, j'ai beaucoup aimé Naruto, Naruto Shippuden un peu moins, parce que je trouvais qu'il y avait des très bons méchants, mais qui mouraient assez facilement, qu'il n'y avait pas vraiment, même s'il y avait un enjeu, il n'y avait pas vraiment de danger à proprement parler, à part à la fin fin où ça part un peu en couille, donc voilà, numéro 15, Digimon, alors là c'est parce que j'aime beaucoup les jeux, j'aime beaucoup l'univers étendu de Digimon, les jeux vidéo entre autres, euh, et l'animé, c'est un animé que j'adorais regarder tant gamin, j'étais pressé de rentrer à l'école pour vous suivre, donc voilà. Numéro 14, One Piece. Alors, je pense que c'est l'animé qui a le plus d'épisodes. C'est affreusement long. Euh, J'aimais bien au début quand on restait quelques temps sur des îles. Euh, J'aimais bien le délire de certaines îles, Water Seven entre autres. Et là, ça m'a un peu perdu. Alors, on me dit que c'est super bien ce qui se passe en ce moment. Je reprendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, il a cette place là sur le classement. C'est un classement qui peut bouger. Attention, peut-être qu'on en fera l'année prochaine. Numéro 13, Elfen Lead. Alors, Elfen Lead, c'est un petit coup de cœur euh, parce que quand je l'ai vu, j'ai chialé. Je pense comme beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est un anime court, je crois, il 12-13 épisodes. C'est ultra gore par contre, mais euh, c'est touchant. Numéro 12, Death Note. Alors, Death Note, c'est l'animé, je pense, qui donne la plus la plus belle réflexion que j'ai vu quand j'étais le plus jeune. Donc, j'étais content. C'est ni trop compliqué, ni trop facile. On arrive à se retrouver dans l'animé et... Euh... En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur Death Note, parce que c'est un super animé, quoi. La suite. <rire> Numéro 11, Pokémon. Alors, Pokémon en 11ème position, parce que bah, Pokémon, je pense que c'est la... C'est ce qui représente le plus l'animé jeunesse pour beaucoup d'entre nous. Voilà, je me suis arrêté à la deuxième génération. Euh, J'ai continué à jouer à certains jeux, mais j'accroche beaucoup moins. Numéro 10, Détective Conan. Alors ça, je ne ratais aucun épisode. Ça passait, je crois, quand, après la rentrée... Euh Oh, à la rentrée, qu'est-ce que je dis comme connerie Ça passait à la télé une fois qu'on rentrait de l'école, en fait, et moi et mon cousin, on était à fond dedans, euh, le délire du, de l'adulte qui se retrouve gamin et qui élucide des mystères, etc., en mode détective, il m'a même fait... Enfin, j'ai failli devenir détective à cause de ça. Numéro 9, euh, Fairy Tail. Alors, Fairy Tail, c'est le même problème que pour Naruto. J'ai énormément apprécié, puis après... Pourquoi Parce que je croyais que ça partait un peu en couille, qu'il y avait de très bonnes idées, mais très très mal exploitées, que l'histoire a été racontée soit des fois trop vite, soit trop longue genre le principe du passé de Happy qu'on découvre dans les débuts beaucoup de dragons ont disparu aussi ou là j'ai tapé dans le micro pourquoi les dragons ont disparu tout, tout le mystère en fait il est pourri enfin le, le, le dénouement final est pourri à chaque fois donc j'étais très déçu par contre c'est très beau c'est très drôle j'aime beaucoup les personnages numéro 8 High School of the Dead alors là c'est pareil, un manga coup de cœur je veux dire je recherchais un manga un peu horreur zombie c'est le seul en fait qui sortait du lot et je suis vraiment triste que la série continue pas parce que j'aime énormément ce, ce, cet anime. Numéro 7, Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh numéro 7, est ce que j'ai besoin de confirmer, ce que j'ai besoin de valider, si vous êtes sur cette chaîne vous le savez, je fais beaucoup de Yu-Gi-Oh, j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh, la nuit Yu-Gi-Oh en fait partie, voilà, j'ai un autre à ajouter, c'est pareil, c'est toute ma jeunesse aussi. Numéro 6, One Punch Man, ah, alors là je fais partie des petits cons qui ont découvert One Punch Man il y a quelques mois, et qui est tombé dedans comme, comme pas possible, qui est un fan incontesté. Je suis à fond dans One Punch Man, j'aime énormément cet animé et je trouve que non seulement les dessins sont bien sympas, mais là où en fait ça contraste avec d'autres euh, animés assez fluides, enfin j'allais dire Naruto mais Naruto niveau fluidité. Euh, voilà, enfin des fluidités de combat dans certains animes, dans certains shonen, Là c'est du rapide, du concret et quand il n'y a pas de rapidité c'est intense, donc c'est génial. On rentre dans le top 5 et là on va attaquer du lourd. C'est-à-dire les 5 animés que en ce moment c'est des gros coups de cœur, je suis à fond ah, c'est parti Numéro 5, l'attaque des titans. Alors là, c'est l'anime. Je crois qu'il n'était pas encore connu avec le premier épisode qui était sorti. Il y avait déjà un petit succès au Japon, je crois, mais en France, il avait pas parlé. Et c'est un ami à mon père, qui est, qui est fan d'anime, qui m'a dit « Faut que tu regardes ça, c'est génial. » Bon, j'ai regardé, et c'était génial. Donc je vous dis juste, regardez si vous ne connaissez pas. Numéro 4, Assassination Classroom. Là, pareil, j'ai versé ma petite larme à la fin. C'est un animé génial d'un extraterrestre qui fait prof à ses élèves. Et le but de ses élèves, c'est de l'assassiner. D'où le nom Assassination Classroom, classe, classe d'assassin. C'est juste drôle. C'est touchant. C'est sympa. Mais euh, je, en fait, j'ai sur le cœur parce que je m'attendais pas à une fin comme ça. Même si on s'y attendait, je m'y attendais pas non plus. Enfin, c'est compliqué. J'aime, puis c'est tout. <rire> Numéro 3, Bleach. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me dire « Ah, oh, t'as mis Bleach devant Naruto, mais c'est subjectif. Bleach, c'est l'anime qui m'a fait aimer les animés en fait. D'ailleurs, Ce qui m'a fait aimer les mangas, c'est Naruto, mais on en parlera dans le top des mangas. Mais ce qui m'a fait aimer les animés, c'est Bleach. Je veux dire, Bleach, ça a vraiment été quand j'ai découvert, j'ai suivi l'histoire, le premier arc. C'est génial. Le problème de Bleach, c'est qu'il y a beaucoup de HS. Sinon, je pense qu'il aurait pu être à la première place parce que j'ai énormément aimé les combats, les personnages. Mais pareil, il y a certains points où oui, ça peut encore mieux faire quoi. Numéro 2, GTO, et là aussi c'est un animé sur lequel je me suis pris très tardivement. Je sais que ça passait à la télé à l'époque et je faisais partie des petits cons qui disaient GTO toilette! Ah ah ah. Du coup, ben, comme j'ai regardé un peu tardivement, j'ai eu le recul de maturité pour comprendre toutes les thématiques plutôt que tout, tous mes camarades quand j'étais au collège, parce que ça passait sur Canal+, Plus quand j'étais au collège. Et avec tout ce recul, en fait, c'est un animé hyper touchant, hyper prenant. Onizuka, c'est le prof qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Et il me mérite sa deuxième place. Et en premier, mon animé préféré, Dragon Ball Z, alors dedans je comprends Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, je sais qu'il bon, y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans, mais j'aime beaucoup quand même Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super que j'aime un peu moins, hmm, à part certains arcs, surtout l'arc de Zamasu, c'est l'animé que je regarde depuis que je suis gamin, genre 4 ans, <rire> j'ai joué à tous les jeux, j'ai presque collectionné toutes les figurines et autres, maintenant j'ai presque plus rien. Pareil les, les, les mangas, j'ai ai revendu beaucoup à un moment et du coup maintenant j'ai plus rien. Voilà, je me refais une petite collection, je suis à fond dedans et je suis pressé que ça reprenne Dragon Ball Super, même si je suis pas tellement fan, c'est parce que j'aime l'univers Dragon Ball Z, c'est juste génial. Voilà, ce top 25 est terminé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein, on essaiera de faire de temps en temps des vidéos sur les animés, sur les mangas et autres, vu que ça me passionne quand même. Et dans cette liste, il y aura peut-être des animés que, qui sont géniaux, que je n'ai pas vus. Euh, donc j'ai une petite checklist des animaux à voir en priorité, on n'a pas de me mentionner Hunter X Hunter que je n'ai encore jamais vu. Parce que j'ai pas le temps non plus de tout regarder. Donc Hunter X Hunter, qu'est-ce qu'on va conseiller d'autre Hunter X-Hunter, My Hero Academia. Euh... Enfin, bref, il y, y a une longue liste, j'ai une liste, je pas en tête, mais j'ai une liste écrite avec tous les animés qu'il faut que je regarde. Donc voilà, on se retrouvera je pense très prochainement pour faire un top 25 aussi des mangas pour ceux qui veulent suivre donc tout ce qui est manga animé sur la chaîne, parce qu'on va aussi s'y mettre, c'était prévu et euh, en même temps c'est lancé. Donc c'est parti. Je vous fais des gros bisous à tous, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me dire aussi dans, vos, dans les commentaires si vous n'avez pas envie de faire un top 25, un top 5 à regarder des animés, ou de m'en conseiller, parce que c'est toujours bien, ça va à peu près mes goûts par rapport euh, au top, donc n'hésitez pas si vous en connaissez. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut